Bonjour, aujourd'hui je vais vous expliquer comment faire une paire de boucles d'oreilles en liberty. Alors pour les réaliser, il vous faut un morceau de liberty. Donc là j'ai pris environ 6 cm. Ça fonctionne aussi avec d'autres rubans ou de la dentelle. Il vous faut également une accroche qui vous permettra de fixer le liberty et une petite boucle pour fixer la boucle d'oreille. Et enfin, pour le réaliser, il vous faut une petite pince plate assez fine pour euh, pouvoir fixer tout ça. La première étape va consister à fixer euh, le morceau de bien en liberty sur la croche. Pour cela, vous allez prendre votre morceau de liberty et faire une simple boucle que vous allez ensuite fixer à l'aide de votre pince sur la croche. Pour cela, il faut bien installer le ruban en liberty et fixer l'accroche en l'aplatissant avec la pince en faisant attention qu'elle soit bien positionnée il faut serrer assez fort pour que ça tienne bien voilà ensuite vous prenez l'accroche de la boucle d'oreille vous ouvrez la petite boucle à l'aide de la pince délicatement et vous allez fixer votre liberty sur la boucle d'oreille et refermer la boucle à l'aide de la pince en pinçant légèrement en faisant attention de ne pas écraser la boucle. Et voilà une jolie paire de boucles d'oreilles.